La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et c'est désormais également le mien. Merci Aurora666, bonjour. Alors aujourd'hui, vous m'avez soumis une expérience de sciences sociales, mettant en scène une jeune femme de 25-30 ah, ans. Ouais, ans, quelque chose comme ça, manifestement américaine. Très manifestement. Très manifestement américaine. Et qui ressemble d'ailleurs, euh, je ne sais pas à quelle date nous publierons cette vidéo, mais nous en avons tourné une autre sur une, une blogueuse, youtubeuse française. Virginie. Ouais, elles sont un peu toutes les deux girls next door. C'est la cousine ricaine de Virginie. Voilà, c'est la cousine ricaine de Virginie. Euh, la ricaine étant évidemment euh, plus, plus maquillée, plus plus blonde. plus blonde, plus exposée, avec les couleurs plus saturées et faisant plus de gestes. Hein, toujours beaucoup, beaucoup plus spectaculaire le, le côté ricain. Dans quelle expérience de vie sociale la cousine américaine de Virginie s'apprête-t-elle à se lancer À quel type de spectacle allons-nous assister On va le découvrir dans un instant, mais juste avant cela.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 FOMO is FOMO, Aurora euh, FOMO, putain, bonne question, je l'ai même pas. f -O -O. Fear of missing out. La peur de passer à côté de quelque chose. C'est un biais psychologique euh... surdéveloppé par les réseaux sociaux. C'est une espèce d'awareness, donc de conscience de ce qu'il y a ailleurs mais altéré par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un est, quelqu est en train de faire quelque chose de plus intéressant, de plus cool, qu'est-ce qui se passe à côté Ça contribue à la, à la perte de la concentration. Other... Donc tu sais ce que je pense des dissertations et des essais de toute forme de réflexion qui commencent par de tout temps, à notre époque, ou là, en anglais, « We live in an age », comme disait Madame Potron, du lycée Thierry monnier Oui, c'est-à-dire qu'en général, c'est foiré. Quoi. Ouais. déjà, euh, quand ça commence par « de tout temps », ou « à notre époque, les gens sont de moins en moins ». Non, c'est l'idée de l'idée. La décadence en intro, déjà, c'est... Il y a quelque chose qui n'a pas été bien pensé. a pas été bien pensé. Là. One, crazy. Two, Let me tell you about... This. Oui, c'est marrant ce qu'elle vient de dire parce que j'avais émis cette, cette hypothèse et cette réflexion dans le cadre de mon programme « Timidité » et c'était quelque chose dont j'étais assez fier et que les gens n'ont pas beaucoup noté. Même les membres du programme, très satisfaits, etc., ils n'ont jamais noté cette, cette, ce paradoxe-là. Elle vient de dire nous sommes très slash trop conscients du regard des autres sur nous, nous nous faisons... Et, et j'avais dit, le, le timide est quelqu'un qui ne regarde personne, puisqu'il n'a aucune observation, quand tu lui dis euh, quelle, euh, quelle tête a cette personne ou qui il y a derrière nous, ou est-ce que tu as vu ce détail-là, le timide, ne voit jamais rien. Mais par contre, il est persuadé que tout le monde le regarde. Oui, il voit rien parce qu'il est trop occupé à avoir peur que les voilà. autres le regardent. Quoi. Et donc du coup, j'imagine que tout le monde regarde tout le monde avec une grande attention, mais moi, par contre, je regarde personne. À un moment, non, personne ne regarde personne. Dans la plupart des cas, à moins que tu te promènes avec un déguisement de clown ou une jupe et des barésies, euh, en plus, si tu es un homme, le degré d'attention des gens au détail est infime. As, tu demandes à ton meilleur pote comment j'étais habillé hier, il en... Bon, ça c'est facile, parce que tu as toujours pareil, Paris. Mais... Tu demandes à, à, à, même à ton meilleur ami comment j'étais habillé hier, il n'en a aucune idée. Quand toi, tu as une sale tête, tu dis, oh, regarde, aujourd'hui, j'ai une sale tête, l'autre... Non, non, c'est normal. Donc, euh, oui, pour l'instant, ce n'est pas, pas tout à fait faux ce qu'elle dit. Après, l'angoisse, le, le, ce n'est pas de passer cinq jours seul. L'angoisse, c'est qu'il y ait un, un genre, en l'occurrence, la jeune femme euh, occidentale, qui considère que en dépit d'avoir la chance énorme de vivre dans un monde sans danger, hein, encore une fois, on ne vous demande pas d'être seul sur une route en... En Afrique du Sud, euh, blanche, tu vois, non. On te dit, t'es dans, dans un monde sans danger, t'habites dans une grande ville. Tu peux librement flâner, aller au resto, au musée. Mais euh... tu considères qu'il est transgressif d'être seul. C'est ça, est, est ça qui est intéressant. L'angoisse vient moins de la solitude que finalement de considérer que le simple fait de s'apprêter à passer cinq jours seul est angoissant. et challenge. Am I afraid to spend time by myself? Non, mais je suis excited de voir ce que je peux away de ces moments. Typiquement, si je prends un café avant le travail, c'est en park Mais aujourd'hui, je vais le garer dans un café à to Et je vais juste lire et les gens regardent. Pas de téléphone will Je vais vous how comment je me suis own in dans le café. Oui, alors si elle est toute seule, qui filme Bonne question. Parce que dans sa chambre, euh, la caméra est sur un trépied. Donc là, la question ne se pose pas. En extérieur, je l'imagine mal, mettre un trépied de l'autre côté de la rue, il euh, y a quelqu'un qui tient la caméra, tu vois. Donc déjà, de base... Ou à minima, quelqu'un dehors euh, qui filme. Voilà, à minima. Ouais. Donc déjà, tu n'es pas seul, tu es seul avec une équipe de tournage ou au moins une, un nicolo, tu vois, une, une personne. Tu vois, nous, quand on commet ce genre de biais, que moi, quand, par exemple, quand je fais une vidéoscopie, que j'ai déjà un petit peu vu la vidéo avant, je, je l'avoue systématiquement, je dis... Oui. Je ne devrais pas savoir, mais je vous avoue que j'ai passé le curseur et je suis allé voir de quoi il s'agit. Là, ce qui est bien avec elle, c'est que dans l'éthique de la youtubeuse, il n'y a jamais aucun... c'est un délit total de toute forme de manipulation. Moi, je me serais filmé soi-disant seul avec un, avec un caméraman, j'aurais dit « Je vous avoue qu'effectivement, j'ai dû avoir recours au service de quelqu'un. Euh, il a été là une heure dans la journée, sinon j'ai été seul 11 heures dans la journée, par exemple. » Non, là non <rire> C'est vraiment euh, compter sur le, la crédulité ou l'inintelligence de, de son public, mais enfin bon, elles sont, elles sont comme ça, on ne va pas leur en vouloir. Je m'aime vraiment être parmi moi-même, j'aime manger parmi moi Je me suis toujours sûre d'avoir un téléphone ou un magazine, ou quelque donc je ne suis pas parmi moi-même. Travrir ça avec moi au café, c'est une mauvaise idée. Je pensais que laisser mon téléphone à la maison serait suffisamment, mais comme ça se trouve, un livre est essentiellement la même chose. They both take you away from truly being by yourself. I realized that people actually bring phones and books with them into public spaces to subtly hide their shame. Ouais, ouais, bah, euh, là, en fait, la, la meuf a quoi, 30 ans euh, 20, 20, 27, 28, 29, 30 ans, quelque chose comme ça, selon l'épaisseur du maquillage, selon la journée, et, et elle découvre, en fait, la vie, quoi. Ce que c'est de, de lire de... Non, non, pas ce que c'est de lire. Elle découvre que les gens utilisent leurs mains et les objets qu'ils ont sur eux pour meubler les, les, les moments de, de solitude et pour se donner ce qu'on appelle une contenance comme la clope d'ailleurs entre autres j'allais dire comme la clope en soirée ouais. sans blague quoi sans blague Il est fallu tu découvres ça à 30 ans ouais. le degré d'observation du Pékin moyen t'as vraiment l'impression que c'est rendez-vous en terre inconnue pour elle quoi. Ouais. So for my next solo excursion, no activities are permitted. No cell phone, no book, just Lucy. No book. Je connais. Alors, j'ai pas assez de subtilité d'oreille pour reconnaître la la, la région d'Amérique dont elle a l'accent. Est-ce que c'est côte est, côte ouest, centre, je sais pas. Mais j'aime pas. Non, ça doit être. Euh, c'est une grande ville. Elle vient pas de la campagne. Elle pourrait. No book. Bock. Je dirais que c'est ni Nico ni côte mais c'est... Euh... Accent. Euh... Dites-nous, si vous avez vécu aux états unis d'où ça vient le bock. No boak. T'as remarqué qu'elle parle d'excursion, elle dit pour ma prochaine excursion solo. Donc ça provient que pour elle, il y a un côté euh, nature, Nicolas Hulot, je le découvre en nouveau monde, quoi. C'est une excursion, quoi. Merdoum. Mais c'est la réalité, comme je le disais en introduction, et on me contredisait régulièrement. Je faisais remarquer, que ce soit en voyage, en déplacement, dans des villes étrangères ou françaises ou quoi, je disais, regardez autour de vous, personne n'est seul, et les, et les seuls gens seuls attendent quelqu'un. Et le, le, le, le passant qui flâne, ou le lecteur attablé, etc., c'est rarissime, à part peut-être un petit peu dans les parcs, mais dans la plupart des lieux de socialisation, il n'y a jamais personne seul, et, ce, et, et celui qui est seul est suspect. Comme disait Louis Jouvet, un individu seul est, est suspect. Et on me rétorque toujours, non, que j'ai mauvais esprit, euh, ou que je ne vais pas au, Non, moi non. Moi non, je sors tout le temps très souvent seul. C'est d'ailleurs une question de mon test, euh, euh, mesurer votre masculinité, féminité, c'est combien de fois êtes-vous parti seul en vacances au cours de ces trois dernières années Et toutes les femmes répondent toujours oui, oui, euh, plusieurs fois, etc. Et concrètement, euh, chaque fois que je suis en vacances, je regarde, il n'y a jamais, euh, jamais personne seule, et notamment jamais aucune femme hein. of day, lunch Wow. Elle est allée déjeuner thing. seule. Chips wow. When you go out to a meal alone, you don't have that whole side of your brain operating that's telling you to be social and keep up the conversation. Instead, your brain is focusing on one thing and one thing only, two things, chicken and bacon. Commuting home is my me time if I see one of my coworkers. Donc là, elle vient de découvrir euh, qu'effectivement, quand tu n'es pas occupé à faire ce que les Américains appellent du fluff, eh bien, tu ressens plus le reste. Alors, est-elle sincère Découvre-t-elle ça à 30 ans Auquel cas, c'est inquiétant Ou joue-t-elle la surprise pour son audience J'ai l'impression qu'elle le, qu le découvre. Oui, mais moi aussi. Est... Il y a au moins un bon gros 50% d'honnêteté, quoi. Ouais, ouais, ouais. j'ai tendance à sentir la sincérité et l'insincérité. Et là, euh, je ne sens pas la comédie. On hein. pourrait se questionner sur le, sur, sur le choix du plat aussi. Est-ce que c'est -ce est honnête Est-ce qu'elle a l'habitude de prendre un triple decker Donc, un truc à trois étages, un sandwich au bacon, vu qu'elle doit être quand même. Euh... Assez fit et pas trop obèse, est-ce qu'elle a, a besoin de compenser cette solitude par Ah, un... c'est pas con, là tu, rends à, tu fais la, la, la, la psychologie appliquée, oui Pas euh, con. Hein. Par, un sandwich, euh, par un sandwich fat, euh, est-ce qu'il y a, un, je sais pas, un moyen de te dire, moi je suis assez bonasse pour me permettre de manger un gros sandwich euh, malgré tout euh, Pas con, pas con. Je, je ne sais pas, mais je ne prends pas une salade, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc bon, passons sur l'hypothèse du, du sandwich, dites -en, en commentaire ce que vous, ce que vous pensez ouais, de l'hypothèse d'Aurora. Mais... Euh, Son sense of taste était explosive. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, avec l'exagération barbare due à la culture et à la langue, il n'empêche que ce genre de vidéos te... Et notamment les commentaires associés, euh, te poussent à te demander si tu es surnaturellement développé ou si le Pékin moyen occidental du 21e siècle est vraiment euh, une amibe intellectuelle, quoi. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Parce que là, euh, les gens découvrent, semblent découvrir à 30 ans, des trucs que j'ai remarqués au collège. Alors, je sais que j'étais précoce, mais enfin, quand même, euh, que les gens seuls faisaient semblant d'avoir une contenance, je l'ai remarqué, ouais, au collège, au lycée, quoi, peut-être même avant, enfin, je ne me souviens plus. Je n'ai pas mis 30 ans pour le découvrir, quoi. Et qu'effectivement, et qu euh, le, le, le chit-chat, le fluff, la, le badinage, comme j'appelle ça en français, euh, te distrait de, de tout le reste que, de, de ce que tu es en train de faire, bah... oui. Oui, effectivement. Vraiment, trente ans pour découvrir ça. Elle est sincère, j'ai l'impression. je vais marcher de penser des choses que je peux faire bright, intelligent c'est d'aller is des par by Je n'ai jamais été à un museum par myself, Mais. But... There's a catch. Instead of sending myself to a regular art gallery, why not mix it up a bit and make me feel super uncomfortable by myself? So I went to the sex museum. Obviously the fact that it was a sex museum brought a whole new layer into this. But if I'm being completely honest, I wish that I had a friend when I left the museum because I had a lot of questions. My is... euh, là, pour le coup, je remets un peu la sincérité en question. Pour moi, elle n'avait aucun intérêt pour ce musée d'obséder. De, de, Simplement, elle s'est dit, tiens, ça me fera un petit catch, ça me fera un petit moment clé dans, dans la vidéo, peut-être que je pourrais le mettre en exergue. Selon, selon moi, ça fait, elle l'a fait pour faire des vues. Tu remets sa sincérité en question, moi aussi, doublement. C'est-à-dire que ce choix d'un... D'un sex museum, d'un musée du sexe, euh, c'est pas juste euh, comme ça par défaut et pas seulement pour, pour catcher le, euh, son follower. C'est qu'en fait, il y a peut-être une carence de culture générale à la base et comme, euh, comme objet muséifié, le sexe, c'est peut-être le seul truc auquel elle peut se raccrocher, tu vois. C'est-à-dire qu'elle se trouve devant un Van Gogh, elle ne saura pas trop quoi faire. Le musée du sexe, c'est encore accessible, quoi. Ouais, j'y pensais, j'y pensais, mais j'ai pas osé parce que c'était misogyne. J'ai préféré te laisser le dire. <rire> alone, so the bar, night, night. Elle fait un plan-séquence dans chaque pièce. C'est comme si moi, là, pour chaque phrase, je changeais de pièce. Euh, oui, très bien. Pourquoi dans, dans quel but Est-ce que ton, ton audience a un attention span, c'est-à-dire un degré d'attention tellement faible que s'ils te voient deux fois dans la même pièce, ils, ils, se, ils se lèvent, ils s'en vont Qu'est-ce qu'ils font Je crois bien que c'est ça, <rire> euh, Et c'est des millions de personnes, son audience. Hein. Cette vidéo a fait euh, un demi-million de vues, quand même. Hein. Et elle a elle-même 3 millions d'abonnés, hein. En combien d'années, un demi-million de vues Un demi-million de vues en 6 ans, certes, c'est pas énorme, mais elle a 3 millions d'abonnés. Alors, sont-ils vrais, sont-ils faux euh... Cela ne nous, cela, ne nous... Bah, cela nous regarde un petit peu, mais en tout cas, euh, méfiez-vous. Hein. C'est très facile d'acheter de des abonnés, ce sont des... ce sont des pratiques auxquelles je me suis toujours refusé, mais sachez que beaucoup de youtubeurs et surtout de youtubeuses sont moins... Sont, moins... sont moins regardants. Et Alors en plus, la Gironde, là, habillée en noir, comme par hasard, à 3 minutes 29, vient de nous révéler quelque chose... Qui est un, quelque chose que les femmes tiennent pour acquis, tellement elles ne l'ont jamais questionné, c'est qu'en fait, euh, dans, dans leur épreuve, là, ce qu'elle appelle l'excursion euh, solitaire, elle rappelle quand même qu en fait, elle bénéficie d'une attention et d'une clémence de la part du personnel. Là, elle vient de dire dès que je suis seul au bar, euh, le bartender s'intéresse à moi, etc. Euh, J'ai écrit mon premier livre Seul au fumoir à Paris, je peux te garantir qu'à à, l'exception d'un, Peut-être, je sais vers quel, vers quel genre de personnel il a l'attention, c'était plutôt vers les femmes, si tu veux. À euh, part un qui était homo, euh, un homme, à moins de laisser des pourliches pantagruéliques à chaque visite, l'attention du barman, euh, l'homme peut être beau, grand, stylé, bien habillé, tout ce que tu veux, ça ne change rien. <rire> C'est cacahuète, l'attention du personnel. Le fumoir à Louvre-Rivoli, là. Voilà. Oui, oui, bah oui, je connais. Donc, donc y a, y a, et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il n'y a même pas d'excuses, enfin on cherche des excuses à ce comportement de, de paresse sociale et intellectuelle qui est la peur de l'individualité, de de, même pas la solitude parce que tu es entouré donc tu n'es pas solitude ressentie on va dire. Tu dois ressentir de ce qui est pas complètement calculé, de, de l'imprévu, quoi. Ouais, c est... C est, tu n'as même pas l'excuse que les gens seraient durs envers toi. Je veux dire, tout le monde est sympa avec une femme seule. On lui demande si elle est, per si elle est perdue, euh, etc. Le barman une fois sur deux ou une fois sur trois lui offre un truc. Euh, ce qui nous arrive pas. Il n'y a pas d'excuse en fait. C'est vraiment une euh, une insécurité structurelle qui est peut-être pas sans rapport avec également euh, la, la sous-représentation des femmes dans euh, chez les écrivains, chez les penseurs, chez les philosophes, chez les compositeurs. Tu, sais, tu ne composes pas la musique à deux ou à trois. Hein. Avec, euh, de... avec un smartphone, tu n'écris pas à deux ou à trois. Un livre écrit à quatre mains, ce sont des chapitres écrits séparément, qu'on s'envoie et qu'on recoupe, tu vois. La, la, on, a, on a préparé une fournée hier soir, on a jeté des idées sur un tableau, mais ce matin, euh, le, la remise en forme, euh, dans, j ai, j ai, je l'ai faite seule parce que ça ne peut pas se faire à deux, tu vois. Donc, euh, à un moment, il faut établir des médiations qui font mal, mais peut-être que la sous-performance, la surperformance des femmes à l'école vient du fait que réviser à plusieurs, c'est fun, et ça peut éventuellement se faire. Tu peux réviser à plusieurs, mais pas créer à plusieurs. Tu crées seul. Donc si tu n'as jamais, si jamais vu un film seul de ta vie, ça veut dire que tu ne vas jamais voir des films qui te plaisent. Ou que tu as des goûts si communs, et que tu ne vas voir des choses... Tu, vois, tu ne vas voir que des blockbusters pour lesquels tu es sûr de trouver quelqu'un. Mais moi, la plupart des films qui m'intéressent, très sincèrement, bon, à part euh, si je suis en couple, je vais avec ma copine, mais normalement, elle s'intéresse aux mêmes même chose que moi, la plupart des films qui m'intéressent, désintéressent 90% de, de mes amis. Ou, ou ils s'en foutent, ou ils ne les connaissent pas, ou tu vois. Et, et, et à la limite, ai-je besoin... Que Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce cinéaste vienne supporter un truc pendant une heure, je vais le sentir en fait à côté qui s'en fout. Ça va être pesant, tu vas pas apprécier le film. Alors, je vais jamais au cinéma, c'est un mauvais ouais. exemple. Mais le dernier, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est La cérémonie du thé euh, à Paris il y a quelques mois. Un film sur des, des japonaises qui font du thé, euh, ça s'étend sur 30 ou 40 ans de leur vie. Euh, très sincèrement, je me suis pas demandé un instant qui ça intéressait parce que je sais fondamentalement que personne de mes potes hommes quoi. Là, peut -être Kimberly, ça a peut-être Kimberley, ça l'avait intéressé là dans la vie. <rire> Comment tu sais qu'elle s'appelle Kimberley pas une supposition. Hein. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Et, et donc du coup, je me suis pas posé dix fois la question. J'ai pas de passion pour, le, pour ça, mais on va dire par mes lectures d'il y a longtemps, j'ai gardé cet univers un petit peu japonisant vaguement de temps en temps. où J'aime bien mettre une petite couche. Combien de jours j'aurais perdu à essayer de convaincre quelqu'un d'aller voir ça, puis de trouver un créneau Il faut que le film passe au bon endroit, à la bonne heure pour que la personne puisse y rejoindre. Qu'elle soit disponible et disposée. Disponible et disposée. Et à la fin, en sortant, elle aurait peut-être lâché la, la, la, le couperet ou la guillotine, ce qui me fait toujours très mal quand j'invitais des gens, par exemple, à assister à la masterclass de Cochet, ou quand j'ai invité parfois des gens à, des, à revoir des films qui m'avaient marqué. Je me rappelle avec Mélanie. C'était une de mes premières auroras, Mélanie. Et elle était sortie d'une masterclass de cocher, qui, qui était quand même un, un des plus beaux moments de ma vie, j'y pense encore 20 ans plus tard. Et elle avait dit, en étendant les bras comme ça, « Ah, alors, qu'est-ce qu'on mange Où est-ce qu'on va ?» Et j'avais dit, « Tu viens d'assister à quelque chose d'unique, auquel tu ne réassisteras peut-être jamais. Ton premier réflexe, c'est « Qu'est-ce qu'on mange ?» J'avais conclu que j'irais soit avec Alexandre, qui, qui effectivement appréciait à, à sa juste valeur ce qu'il ce qu voyait, Alexandre, mon ancien collaborateur, euh, soit seul. Et j'ai plus. Euh, et ça. je n'ai plus cherché à le faire découvrir à des gens euh, parce que je remarquais qu'il n'était pas sensible, ou il ne comprenait pas, ou euh, où il faisait du relativisme, oui c'est pas mal, mais ça se discute, on ne sait pas, il pourrait avoir tort. Oui, se sentir obligé ouais. d'argumenter.. Euh... Donc quand tu, ne vas ja quand tu ne vas jamais voir de film seul, ça sous-entend que soit tu as des goûts extrêmement communs, soit euh, tu ne choisis pas, soit tu vas pas, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas en fait. Oui. Donc je vais au cinéma seul, voir un, un film qui ne me plaît pas. Oui, qui va lui faire peur. Je n'aime pas les films qui font peur, mais je vais me voir un film qui fait peur. Et, le Et le pourquoi tu fais ça ah bah c'est un, un concept, c'est un package, c'est une expérience. Mais pourquoi tu fais ça Donc là, tu as une femme de 25-30 ans qui dit qu'elle ne, ne peut pas dormir dans le noir. Euh, effectivement, tu comprends pourquoi cette population-là, confrontée... À une contraction du système sanitaire, euh, se met en tilt total, et tu as l'impression que c'est la troisième guerre mondiale. Quoi. Oui, parce que si euh, dormir dans l'obscurité, c'est un problème... C'est-à-dire que le, le niveau de, de, de vitalité, la, la force, la puissance, dirait Nietzsche, de cette génération, leur défi numéro un, c'est d'éteindre leur smartphone la nuit, d'aller au cinéma seul et de dormir dans le noir. Et une de leurs phobies majoritaire est de plus avoir de batterie sur le fameux... Voilà. Et tu Fortnite. comprends qu'effectivement, confronté à une mini-grippe, euh, la civilisation s'arrête, quoi. Ouais. Il va y avoir deux trois secousses, quoi. Ah, ça va secouer. Et quand le système va se contracter plus violemment que la, la mini-grippe, ça va secouer très très fort. Hein. No dog, j'ai rencontré un gars qui connaissait un gars qui a écrit un livre. L'ours qui a vu l'ours. Ouais, C'est-à-dire, c'est montrer son niveau de, de proximité avec la, la vie intellectuelle. Je qui, qui... Ça, je connais quelqu'un qui. J'entends ça. suis, je suis assez chamboulé par ce constat. Je trouve ça vraiment puissant the opportunity to enjoy your own company. Learn who you are. Learn what you like and don't like when there's nobody else around. I didn't necessarily love being by myself all the time. Even if you feel uncomfortable, force yourself to be in those situations because loving yourself is the most important thing in the world. And then cookies. Love yourself, then cookies. Cookies are maybe better. Alors, que, que dire, euh, légère nausée ouais. euh, C'est un petit peu la, la nausée que tu as quand t'approches du vide, tu sais. C'est pas vraiment le vertige, parce que le, le, le vertige, encore, il y a quelque chose de fascinant qui t'attire. Ouais. Là, je suis ni attiré, ouais. ni ouais. repoussé. Ouais. Je suis nauséeux. Oui, parce que la profondeur du concept, là, qu'elle nous déblatère, est un peu euh, puissant, quoi. Oui, nous a ressorti le « connais-toi toi-même » de Socrate, La Fontaine, euh, Aristote, de tout le monde, quoi. Et, et des cookies. Et euh, à l'américaine, quoi. Bon, bref, alors, si vous aussi avez assisté via YouTube ou une autre plateforme, à des expériences d'excursion de, solitaire ou à des, des expériences de psychosociologie comme ça appliquées euh, qui, vous ont, qui vous ont bluffé, c'est le moment de les taguer avec le fameux hashtag Vidéoscopie, ce qui me permet à moi de, de, de les retrouver et de les accoler, ou pas, à, à mes expériences, à mes réflexions. Bon, là, c'était plus une expérience qu'une qu réflexion. On leur a dit de remercier la vidéo avec un pouce Non. Il ne me semble pas. Eh bien, écoutez, c'est le moment de le faire pour passer également le bonjour à Lucy, hein, qu'on qu préfère appeler nous Kimberly, je crois. De vous abonner à la chaîne, parce que, comme vous l'avez vu en intro, j'ai souvent un coup d'avance sur ce type de, de réflexion. Et d'enchaîner avec le reste de ma playlist vidéoscopie, je fais comme Kimberly, tu vois, je pointe également du doigt euh, la suite.